Alors, juste avant de passer la parole à Holger May, pardon, à Tidiane Gadio dans l'ordre de... de engagements. Je dois faire une remarque. Le, tu t'as repris l'expression le, réalisme-idéalisme. Moi, je suis un réaliste-idéaliste. Bon, un réaliste-idéaliste. Ce qui n'a rien à voir avec le cynisme. Les, au contraire, soit dit entre parenthèses.